bonjour à tous et toutes euh, merci de me faire le plaisir d'être en direct pour la présentation de mon école d'économie de bourse de trading de psychologie de géopolitique d'entrepreneuriat d'histoire voilà ça va être un petit peu tout ça je vais prendre le temps de vous expliquer un pourquoi je fais cette école quelle est la philosophie de l'école, quel est son fonctionnement pour voir si ça peut éventuellement vous apporter euh, des choses euh, pour votre euh, pour vous améliorer sur pas mal pas mal euh, de points et puis bah, vous donner aussi euh, des tips euh, pour pouvoir juger et faire euh, des formations euh, des formations intéressantes. Alors l'école de trading c'est la continuité en fait de mon livre devenir trader pro mais j'allais dire en puissance 1000 et ça fait deux ans que je travaille sur ce projet donc je vous cacherai pas que j'étais membre de toutes les écoles de trading qui existent au niveau francophone et une bonne partie des écoles américaines depuis deux ans j'étais en sous-marin je m'étais pas inscrit sous le nom benoît rousseau bien entendu c'était sous le nom de ma copine et puis j'ai pu voir comment ça fonctionnait de l'intérieur pour pour prendre les bonnes idées, parce qu'il y a beaucoup de, de bonnes écoles et avec beaucoup de bonnes idées, et puis voir ce qui, selon moi, en tant qu'enseignant, pouvait manquer. Et mon objectif, il faut être très clair, euh, et si je le fais, c'est parce que je veux faire, entre guillemets, la meilleure école possible. Et donc à partir de là, il y a certains critères très très importants pour moi déjà c'est pas une école de masse. J'ai été enseignant pendant 12 ans dans l'éducation nationale, j'ai connu l'enseignement massif et j'ai démissionné en partie à cause de cela parce que ça ça me convenait absolument pas. Donc ça va être une école qui va être limitée en nombre de personnes que je vais recevoir parce que une particularité de cette école, c'est que l'école, si j'ose dire, c'est moi. Hein la République ce n'est pas moi, mais l'école en tout cas, ce sera moi et uniquement moi. Ça, c'est un de mes engagements euh, qui est extrêmement important. Vous communiquerez qu'avec qu'une seule personne, c'est moi. Il n'y a strictement personne d'autre. Et je fais cela parce que j'ai envie d'avoir un rapport individuel. Et ça, c'est le plus important pour moi euh, c'est d'avoir des rapports personnels et bien connaître les gens et euh, simplement par respect pour vous voilà je me mets en avant mais les, la personne qui vous répondra personnellement qui fera qui répondra vos emails qui enverra une vidéo pour vous expliquer les choses c'est moi c'est pas un pakistanais j'aime beaucoup les pakistanais mais au fin fond de je ne sais quel bled qui qui vous répond ou une personne que vous ne connaissez pas qui peut très bien s'y connaître en trading mais au moins il y a une, une certitude c'est moi que vous avez si j'ose dire en face donc si vous m'aimez pas, bah, c'est pas la peine parce qu'il n'y euh, aura pas il y aura pas de transfert euh, peu, positif je vais vous me présenter quand même un petit peu parce que qu'elle est ma prétention à vouloir enseigner euh, le trading je pense que je réunis un combo qui est plutôt pas mal et qui est euh, je pense exceptionnellement rare euh, même dans le trading euh, anglophone c'est que j'ai été enseignant pendant euh, 25 ans j'ai été et je suis trader depuis 27 ans et trader en compte propre euh, depuis 11 ans euh, depuis que, que j'ai démissionné de mon poste d'enseignant mais j'ai quand même continué à enseigner euh, euh, voilà rien que euh, dans trois semaines euh, je vais j'ai donné un petit cours euh, dans une dans une dans un incubateur l'incubateur de, de de polytechnique je donne des cours euh, gratuits dans des écoles de commerce à distance donc j'ai si vous me suivez un petit peu, vous connaissez un peu le goût de Morning training, vous voyez que bon, je suis passionné par par par l'enseignement. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît important de vraiment de de, de vous dire pour cette école, c'est que un vous pouvez avoir vous pouvez être un excellent trader, mais vous pouvez avoir du mal à enseigner les choses. Pourquoi Parce que enseigner c'est un métier c'est quelque chose qui s'apprend j'ai mis 22 ans à enseigner à des adultes alors j'ai eu des adultes ça a monté jusqu'à des PDG du cac 40 à des gens qui étaient quasiment illettrés mais j'ai toujours eu ce bonheur d'essayer de transmettre quelque chose et ça on a beau dire ça s'apprend donc le fait que ce soit un excellent trader il aura pourra peut-être rien vous transmettre rien vous apprendre parce que ça s'apprend, il faut s'adapter à chaque personne individuellement. Et c'est pour ça que mon école est relativement réduite en taille, puisque je suis le seul enseignant, donc je ne peux pas prendre 300 personnes et avoir 10 personnes euh, dans mon staff qui répondent à toutes les questions. Donc ça, c'est le gage, j'allais dire, de la de la qualité de l'école, c'est que justement il n'y a que moi, il n'y a qu'une seule il qu'une seule personne. Donc l'enseignement est euh, et j'allais dire. Euh, une véritable continuité tout simplement donc donc ça c'est important et puis bah je traite donc depuis 11 ans il ya des choses que vous ne savez pas sur moi au niveau du trading je suis co-fondateur d'une société de gestion je suis analyste senior pour une une autre société de gestion voilà donc je suis aussi trader et professionnel et expérimenté puisque Certaines sociétés me payent très cher pour avoir des analyses et ma vision du marché. Donc, euh, c'est la seule prétention que j'ai. Je pense franchement que je suis un excellent enseignant et que je ne suis pas un excellent trader, mais je suis un trader correct. Donc, les deux, ça match plutôt bien pour essayer de vous apprendre quelque chose. Euh, les valeurs euh, de mon école, c'est 1. L'efficacité. Je ne veux pas vous faire perdre du temps de la personnalisation des enseignements ça vous avez bien compris c'est one one et euh, le développement personnel parce que euh, si vous venez pour la bourse et le trading euh, c'est pas la seule chose que je vais vous enseigner c'est ce que j'ai trouvé un petit peu dommage dans pas mal de d'écoles de, de trading c'est qu'on est juste focus sur le trading euh, alors évidemment on vient pour ça mais c'est juste de la technique et quand vous avez pas mal d'expérience dans le trading demander à des traders qui gagnent leur vie depuis quelques années dans le trading la technique c'est au final 10 20% du job du métier et il ya tout tout un environnement à avoir qui, qui n'est pas dans beaucoup d'écoles de trading notamment la psychologie et puis la compréhension du monde économique donc si vous rentrez dans mon école on est d'accord vous allez faire de la bourse vous allez comprendre les mécanismes de base, la couverture sur les options, par exemple, les flux, comprendre comment fonctionne le monde de la bourse. Il y aura forcément du trading au niveau technique, analyse technique fondamentale, mes techniques personnelles, des, des choses que, que je n'ai pas eu le temps de, de révéler, entre guillemets, dans mon livre, puisque à savoir que mon livre faisait à l'origine 1500 pages. Quand j'ai envoyé les 1500 pages à mon éditeur, qui m'a dit, eh oh, es fou déjà euh, c'est pas possible euh, maximum c'est 460 70 pages pour pour l'imprimeur donc euh, tu me tu t'écris pas la bible hein, donc <rire> et euh, tu, tu tu divises par trois donc j'ai gardé je pense à l'essentiel mais il ya il y, a, y a les deux tiers qui ont en fait euh, qui ont fait disparu donc c'est bien plus que le livre que j'ai pu écrire euh, euh, sur le trading. Donc, ok, on va faire le, le trading. Je vais vous aider à trouver votre méthode. Il y aura des cours sur le scalping, le trading, le swing trading. Alors, euh, voilà, le swing trading. Par je j'en parle jamais. Pourquoi je parle jamais du swing trading Je fais du swing trading. J'ai, euh, j'ai, bon, j'habite en Andorre. Il n'y a pas de PEA, mais j'ai l'équivalent d'un PEA avec mes lignes d'action, etc. Tout ça, je, je vous l'enseignerai aussi. Comment choisir ses valeurs en fonction euh, de la période de l'année, de la volatilité, euh, des événements, des événements de, de marché pour pour, pour constituer son PEA. Ça, j'en parle jamais. Pourquoi Parce que c'est du swing trading et que comme je fais des, des vidéos en direct, si je, si je vous dis, tiens, aujourd'hui, j'ai acheté, par exemple, des actions à parce que telle ou telle ou telle chose, euh, euh, ça peut être perçu comme du conseil en investissement financier. Parce que j'ai 3000 personnes ou 4000 personnes qui me regardent sur les vidéos YouTube. Et si elles se mettent à acheter du, du accord ou si je parle d'une petite valeur et que le cours sur une petite valeur à faible capitalisation le cours prend 40% après ma vidéo parce qu'il a 30 membres qui de la chaîne youtube qui vont se mettre à acheter des actions derrière je vais avoir des gros problèmes avec les autorités de régulation donc c'est pour ça que je ne parle jamais du swing trading par contre dans l'école je vais vous parler du swing trading je ne donnerai absolument aucun conseil en investissement mais je vais vous expliquer comment moi je, je fonctionne sur sur le swing trading donc ça c'est bien ça c'est ce que vous attendez d'une école à, si j'ose dire classique sur la bourse et le trading. Il y aura beaucoup de psychologie, que j'appelle un peu plus développement personnel, qui représente in fine 80% des résultats d'un trader en compte propre. Donc travailler sur son mindset, devenir discipliné, savoir changer ses habitudes, définir des, des objectifs. Mais ça encore, c'est n'est pas suffisant. Il y aura une grosse partie aussi sur l'économie simplement comprendre le monde qui nous entoure quelles sont les conséquences d'une remontée euh, des taux par exemple si le taux remonte quelle valeur vous, vous devez acheter dans dans, dans ce cas comment vous couvrir quoi vendre comprendre les spreads de crédit donc tout ça c'est intégré dans la dans la formation parce que mon objectif c'est de vous apprendre à pêcher c'est à dire qu'au bout de la formation euh, si je vous dis euh, les taux augmentent vous faites quoi en trois secondes vous me dites j'achète telle action je vends telle action je me couvre comme ça vous êtes totalement autonome d'accord et ça c'est très important vous êtes obligé d'avoir une culture économique pour comprendre le monde qui nous entoure l'évolution du baril de pétrole quelles sont les conséquences s'il atteint tel niveau quelle action je vais privilégier etc etc à la limite à la limite quelqu'un qui est passionné d'économie qui veut comprendre le monde peut prendre cette formation et puis il fait pas la partie bourse et la partie trading j'allais dire un peu technique Rien que ça ça peut déjà parfaitement l'intéresser. si on parle d'économie on est obligé une autre partie de la formation de parler de géopolitique et histoire parce qu'un trader c'est pas un neuneu. un trader c'est quelqu'un qui est capable de faire des liaisons et en faisant des liaisons il devance il peut comprendre beaucoup mieux le marché et aussi l'histoire. Pourquoi l'histoire Bah parce que euh, il y a 80% de chances que vous, si vous avez tradé, si vous êtes trader depuis 10 ans, vous n'avez jamais connu un crack. Donc, comme vous n'avez jamais vécu, vous savez pas comment vous en sortir si un crack arrive. Et ben en étudiant les différents cracks euh, un par un, en voyant comment ce qui s'est passé, les effets et les conséquences et comment s'en prémunir, l'histoire nous donne énormément d'informations. Donc la partie histoire permet aussi de gagner entre guillemets quelques années d'expérience et pas être un bon trader pendant 10 ans un crack arrive et vous vous mettez à paniquer à courir dans tous les sens comme 90% du monde qu'est ce que je fais qu'est ce que je fais c'est la panique c'est la panique là entre guillemets on se sera dans notre école simuler un crack et vous aurez et vous connaîtrez au moins les procédures d'urgence pour pour comment réagir comment s'en sortir et Bon, évidemment, comment en profiter euh, Ce qui reste, euh, ce, ce qui reste, le but. Et une dernière partie dans la formation. C'est une formation lourde. Je vous préviens. J'aurais pu la vendre en six parties, euh, et je, je bloque tout ensemble parce que c'est. Un totalement indispensable. Une petite partie, une partie je pense pas petite, elle est plutôt, euh, plutôt importante, sur l'entrepreneuriat, parce que vous êtes un chef d'entreprise, et ça, c'est pour tous ceux qui veulent, ou qui envisagent, ou qui pensent devenir un jour trader en compte propre. Et donc, là, moi, je travaille sur l'entrepreneuriat. Il y aura des cours sur bah, l'efficacité personnelle, la gestion de son projet de vie, euh, la création d'entreprises les statuts, euh, l'expatriation, euh, etc., etc., etc. Ce qui n'est jamais Abordé dans les écoles de trading, l'entrepreneuriat jamais, la géopolitique, l'histoire, j'en ai vu nulle part, euh, la psychologie un petit peu, mais voilà. Donc, ça, c'est vraiment euh, la philosophie. Je propose trois offres. Trois offres pour l'école. Il y a une formation online qui dure six mois et que je vais vous développer. Oh N'ayez six mois, c'est beaucoup. Alors, c'est beaucoup, mais il faut savoir ce que vous voulez. Si vous voulez rentrer au niveau 1. Et sortir au niveau 4 avoir progressé comprendre les choses maîtriser les choses on peut pas le faire en deux jours hein. on peut pas le faire en une semaine on peut pas le faire en quinze jours euh, ce qu'il faut c'est du temps donc il faut que vous offriez ce temps vous le méritez je pense que l'objectif d'une vie c'est se former moi ça fait deux ans que je travaille sur ce projet bon j'aurais j'avais pensé le lancer l'année dernière, mais j'ai eu le Covid, donc le Covid long. Euh, euh, J'étais mal en point, donc c'était hors de question que, que je lance un projet si je suis pas en pleine forme, puisque bah, mon premier engagement c'est que vous n'avez qu'un rapport avec moi, et mon deuxième engagement c'est que je m'investis totalement sur le projet. Donc, par exemple, pour les six mois de formation online, ça va commencer le début janvier, le 2 janvier, jusqu'au 1er juillet. Pendant six mois je ne pars pas en vacances je ne pars pas en week-end je reste disponible du lundi au dimanche du dimanche au lundi et du lundi au dimanche pour pour tous mes élèves c'est un engagement euh, ce que je veux faire si vous voulez c'est une école euh, il faut que vous perdiez tous vos repères que vous avez classiquement sur les écoles euh, que vous avez connu au collège lycée université etc euh, c'est à l'enseignant c'est à dire c'est à moi de m'adapter à vous et ça, c'est extrêmement important. Et je vais euh, développer ça un petit peu dans, dans la formation online pour voir que vraiment tout est fait pour vous. Si vous êtes le centre de l'école, et c'est pas moi qui est le centre de l'école, c'est au prof à venir vers vous, c'est au prof à vous aider, c'est au prof à vous à amener de la matière et c'est pas vous à subir un enseignement, chose que l'on a. Toujours dans l'éducation nationale et voilà là je suis passionné par la bourse, je suis passionné par l'économie, je suis passionné par la géopolitique, la philosophie, entrepreneuriat. Je me suis plutôt pas mal sorti avec mes, mes quatre sociétés. Euh, voilà, j'ai envie de partager tout ça et vous et vous élever. Je crois que c'est l'idée même d'une vie humaine, c'est s'élever. Et moi personnellement, je continue, je continue. Euh, à apprendre, à étudier. J'ai fait, j'ai fait des cours avec des super coachs US. Ça m'a coûté 50 mille dollars l'année, les six mois même. Mais voilà, j'ai pris l'un des meilleurs du monde et pour préparer aussi moi ma capacité à, à vous donner le meilleur de, de, de, de ce que de ce que je peux. Même en ayant été enseignant, même en ayant enseigné 12 ans, bah, je me suis remis en cause et j'ai été voir ce qui se fait de mieux pour pouvoir moi à nouveau transmettre la formation en ligne alors elle dure donc six mois on est bien d'accord euh, pourquoi six mois ah, parce que ça va être le temps nécessaire pour que vous puissiez faire des connexions neuronales ce que l'on va voir sur la semaine 3 euh, bon ça va peut-être vous intéresser etc mais en semaine 17 d'un seul coup vous allez vous allez faire un lien vous allez vous dire ah mais attends ce qu'on a vu là ça me rappelle éventuellement quelque chose et vous allez revenir et c'est tout l'intérêt de ces allers-retours que vous allez faire semaine par semaine dans les différents cours c'est là où vous créez votre réseau neuronal c'est là où vous comprenez ce que vous faites c'est que vous avez la capacité de faire des liaisons et tout est fait dans cette école pour que vous développiez votre réseau neuronal au maximum et je, je vais je vais vous expliquer comment euh, comment comment, comment, comment, comment ça, ça fonctionne mon objectif donc c'est la qualité pipe pas la massification si j'avais voulu gagner plein d'argent c'était très très très facile pour moi extrêmement facile je faisais des formations de 15 jours au même prix et c'était blindé toute l'année là pour un pour le même prix que certains vendent des formations sur deux jours vous en avez pour six mois des cours de géopolitique d'économie etc donc euh, voilà c'est du lourd pensez pas que je fais ça pour l'argent je fais ça parce que euh, c'est un super challenge dans ma vie euh, voilà au jour d'aujourd'hui je peux m'arrêter de travailler je peux euh, ne plus trader, ce qui serait une énorme punition me mettre devant mon canapé à bouffer des chips euh, euh, devant netflix et attendre euh, ma mort simplement parce que j'ai assez de sous pour vivre au delà au delà d'une espérance de vie de 220 ans donc bon prévoit pas de vivre 120 ans euh, c'est bon mais voilà c'est c'est un super projet quoi voilà j'ai été prof ça a été un choix c'est un choix d'enseigner hein. je travaillais pour euh, je travaillais pour le groupe renault avant avant avant d'être enseignant je fréquentais les pdg le directeur euh, j'ai connu euh, Louis uh, Pfizer, j'ai pu lui donner des cours particuliers. Carlos Gons aussi, avant qu'il soit le PDG de Nissan. Bonjour du Liban d'ailleurs. Uh, et j'ai démissionné pour me retrouver prof en Seine-Saint-Denis, volontaire, pour enseigner l'histoire-géographie à des gamins qui voulaient pas apprendre. Et j'ai essayé d'être passionnant. Et mon, au passage, mon salaire a été divisé par trois. Donc je fais les choses par passion et pas par intérêt financier même si, même si c'est quand même plutôt agréable d'avoir un, un bon niveau de vie. Alors comment ça fonctionne Chaque semaine, le lundi, vous avez des vidéos sur les différents thèmes que je vous ai indiqués. Vous les regardez quand vous voulez, c'est le but. Je sais qu'il y a plein de chefs d'entreprise, vous les regardez à minuit, à 2h du matin, vous les regroupez, vous regardez tout le samedi, vous vous... Débrouillé, vous êtes des adultes autonomes et ça se peut s'adapter comme cela à chacun donc un pack de vidéos durant la semaine vous pouvez m'écrire pour me poser des questions sur les vidéos le thème euh, voilà je vous réponds je peux pas vous garantir le temps de réponse le plus rapidement possible voilà c'est je peux juste vous garantir d'être présent au maximum mais peut-être qu'une fois vous aurez une réponse au bout de 24 heures et puis des fois je vais vous répondre en disant euh, raoul t'abuses, cherche un petit peu parce que ça va être en cherchant vous-même que vous allez pouvoir trouver des questions. Donc quand je sens que vous pouvez progresser, c'est pour ça qu'il y a une individualisation de chacun et que je conserve les traces écrites de chacun et je sais où vous en êtes individuellement dans votre progression. Il y a des moments où je vais essayer de vous stimuler. Parce que si je vous dis la réponse à l'équation est 12, vous n'avez rien appris. Ce qu'il faut, c'est que vous cherchiez. À... Voilà. Donc je vous dis, bah, tu me reviens dans 24 heures. Uh, et on en parle, mais tu de, de de chercher dans ton coin. Donc vous allez revenir 24 heures après vers moi par écrit en disant oui, euh, je pense que c'est ça et tout. Je dis ah, bah voilà, c'est super. Et si je pense que vous pouvez, on peut monter un petit truc, je dis bah écoute c'est super, mais peut-être que paf, j'essaie de vous faire gagner un petit cran à chaque fois. Mes réponses seront par écrit ou par vidéo. Euh, L'avantage de la vidéo, bah, c'est qu'on peut exprimer d'autres choses. Euh, je ne vais pas passer trois heures à décrire euh, une intervention sur un graphique. Au mieux je prenne le graphique que je filme et que, que j'en parle. Donc on aura des, des échanges comme ça pendant toute la semaine. Il y aura une, une timeline. Euh, le vendredi jusqu'au vendredi midi, vous pourrez me poser une grosse question. Qu'est-ce que j'en fais de cette grosse question moi, le week-end, samedi dimanche, c'est prévu. Euh, je vais tourner une vidéo spécifique pour répondre à votre question. On revient, semaine 2. Que va-t-il se passer vous avez les cours en vidéo qui arrivent sur la semaine 2. ces cours en vidéo donc vous pouvez les regarder Et si vous voulez aller plus loin il euh, y aura il euh, y aura des, euh, des QCM, il y aura un lien vers un article de fond il y aura un conseil de lecture mais c'est uniquement si vous voulez approfondir ce sujet et n'hésitez pas à me dire j'ai trouvé ce sujet très intéressant et je vous envoie de la matière supplémentaire mais c'est vous qui décidez vos axes de progression vous buvez quand vous avez soif vous mangez quand vous avez faim vous développez un sujet quand vous en avez envie et quand vous en éprouvez la nécessité ça c'est important donc semaine 2 on arrive vous avez vos nouvelles vidéos et vous avez toutes mes réponses en vidéo de la semaine 1 donc vous allez vous précipiter pour regarder ma réponse en vidéo à vous donc vous la regardez c'est personnalisé mais tous les autres étudiants ce sera bien sûr anonyme tous les autres étudiants pourront voir la liste des vidéos, la liste des questions auxquelles j'ai répondu, les grosses questions. Alors vous allez lire les questions, ce qui est important c'est que vous les lisiez ces questions, je vous force à les lire entre guillemets. Pourquoi Parce que votre cerveau les mémorise. Le cerveau mémorise plus facilement une question qu'une réponse. Donc vous allez lire les questions, puis vous allez vous dire oh, ça c'est débile, ça je ça m'intéresse pas. Ah ouais, tiens, ça j'y avais pas pensé. Vous allez tilter et vous allez regarder mon explication sur une vidéo d'une autre personne auquel euh, mais qui vous apporte quelque chose, vous n'auriez pas pensé à ça, et si vous venez de faire là, vous venez de faire un lien. Et ça, c'est très très intéressant. J'aurais pu faire euh, des cours de zoom où je récupérais 20-20 personnes et pendant deux heures je répondais à leurs questions. Cette, cette efficacité est proche de zéro. Pourquoi Parce que vous allez subir les autres. Je veux une école individualisée. Si c'est des groupes, vous subissez les autres. Vous allez attendre deux heures pour poser votre question. Il va avoir Jean-Yves qui a posé une question, vous n'en avez rien à foutre. Donc vous allez dire, oh putain, on a rien à faire. Il euh, y aura Diane qui pose une question euh, toujours la même et vous dites, mais c'est pas vrai, mais Diane, j'ai encore perdu 10 minutes. Ça, c'est à moi de gérer. C'est à moi de réexpliquer à Diane. Mais vous n'avez pas à subir les choses. Et puis vous allez enfin poser votre question. Qu'est-ce qui va se passer pendant, pendant ces deux heures-là Vous allez être à peu près attentif, euh, 10 minutes. Et puis quand c'est des questions qui vous intéressent pas, vous allez être totalement inattentif. Vous allez programmer votre cerveau comme quoi c'est chiant et ennuyeux. Et votre cerveau est très basique. Si vous arrivez à l'école et que vous êtes là à vous dire Putain, c'est chiant, ennuyeux, les questions, euh, ça n'a aucun intérêt, moi je connais déjà toutes les réponses. Vous programmez votre cerveau vers l'échec par contre vous avez votre question à vous et vous avez perdu deux heures en plus je vous ai, euh, je vous ai bouffé votre temps personnel pour moi en gagner je répète encore une fois c'est super important c'est pas à vous de vous adapter à l'école c'est à l'enseignant de vous adapter à vous donc tout est fait pour que vous ne perdiez pas votre temps personnel à, à rien faire entre guillemets c'est pour ça que dans cette école là il n'y a pas de forum privé je ne fais pas de forum privé pourquoi? Si un forum privé, euh, il y a une dynamique qui peut, qui peut se créer, mais il y a aussi une dynamique négative. La dynamique négative, c'est vous venez. Vous courez dans votre couloir, je sais pas, vous courez de 100 mètres dans votre couloir, et puis bah vous êtes comme moi, vous êtes plutôt en profil rugbyman, vous courez, vous courez, vous suez et tout, et ouais, j'ai battu mon corps et tout. Et puis vous avez un jeune con qui passe juste à côté de vous, choum, il va trois fois plus vite que vous, il a pas une goutte de sphère, il est super droit, impeccable. Bah quand vous voyez ça, même si vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, même inconsciemment, vous allez ralentir parce que vous allez être dégoûté. Quand vous venez dans mon école, il n'y a que vous la seule chose que vous regardez c'est votre couloir c'est votre nombril et c'est votre progression moi mon seul et unique objectif c'est vous arrivez dans cette école avec un niveau 1 vous sortez de l'école avec un niveau 4 et vous me dites benoît je suis super content j'ai progressé j'ai appris des choses je suis plus curieux qu'avant j'ai compris des choses sur l'économie les sciences politiques je comprends mieux comment mes actions peuvent bouger les interactions ça pour moi j'ai tout gagné et pour arriver à ça je suis désolé vous allez devoir être focus sur vous bosser sur vous personnellement et je Réduit tout ce qui peut être parasite et qui peut vous faire perdre du temps. Donc il n'y a pas des cours collectifs, vous allez vous ennuyer, à attendre, à entendre des questions qui vous intéressent pas et vous aurez pas de temps à discuter. Alors c'est très bien les forums. J'ai créé, j'ai créé le forum en ligne. C'est super pour pas passer un trait d'ennui, pour discuter avec les copains, c'est échanger deux ou trois choses. Mais là c'est une école c'est un petit peu différent c'est pas le club des copains le club des copains c'est super sympa on s'aide aussi on s'entendait tout là c'est une école donc les gars si vous rentrez et mesdemoiselles mesdames euh, mesdames je crois qu'on dit plus mais, mesdemoiselles alors je vais euh, changer euh, dame oiseau et demoiselles. comme ça il y a une équipe dame et demoiselles. si vous venez dans mon école c'est focus sur vous c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout l'objectif c'est vous c'est pas les autres c'est pas le professeur qui se la pète et tout tout est concentré euh, sur vous donc vous avez compris la logique des vidéos la semaine d'après euh, des euh, d'autres vidéos qui permettent d'aller plus loin sur, sur sur les cours et c'est ça pour ça que ça dure 26 semaines pourquoi parce que vous allez mémoriser la liste des questions et la semaine 17 une question qui vous aura pas paru intéressant vous allez vous dire mais attends je crois que vous allez revenir à la semaine 14 vous allez revoir la vidéo et vous allez dire bingo et ça si vous le faites quand vous allez le faire vous allez vous rendre compte d'une chose croyez moi quand vous allez revenir sur une question que vous aurez ignorée euh, quelques semaines après c'est que là ça travaille ça travaille énormément et si vous êtes super impliqué dans, dans ce que vous faites je peux même vous garantir une chose c'est qu'au bout de quelques semaines au bout environ la semaine 6 à 7 vous risquez même d'en rêver des questions de, de l'école votre cerveau va continuer à travailler parce que quand vous allez rentrer je fais tout pour que vous même inconsciemment que vous envoyez l'information à votre cerveau comme quoi là c'est important là c'est un moment privilégié que je m'offre dans ma vie pour progresser et c'est ça qui est le plus le plus important pour moi donc j'ai essayé que ce soit vraiment particulièrement adapté pour pour vous c'est 7 jours sur 7 24 heures sur 24 et, et vous faites tout mais c'est pas tout ah non euh, ça on va dire c'est votre progression je, je vous aussi entre guillemets euh, vous aider au quotidien. Donc, pour tous ceux qui connaissent le Good Morning Trading, c'est une émission que je fais à 8h jusqu'à 8h20, 8h30 en direct sur YouTube, il y aura un Good Morning Trading premium. C'est-à-dire qu'il y a le Good Morning Trading entre 8h et 8h30. Et ensuite, pendant une demi-heure, pour tous les élèves de l'école, il y a la suite du good morning trading avec d'autres analyses notamment sur des actions sur sur, sur le bitcoin etc' un petit peu euh, si vous avez vu mon, mon webinaire de, de ce matin à 10h voilà c'est un peu ça que vous aurez mais euh, c'est pas une fois par semaine ce sera tous les matins entre 8h et 9h bien entendu si vous pouvez pas y assister il y a le replay euh, automatique euh, ça il n'y a pas de, de soucis. Je rajoute en plus, parce que je suis quand même senior analyste et pas mauvais là-dessus, pour vous aider, parce que ça a des vertus extrêmement pédagogiques. Une fois par mois, vous pouvez me demander une analyse sur une valeur. Alors, une analyse que vous avez dans votre PEA, que vous pensez envisager d'avoir votre PEA, c'est pas un conseil en investissement. Vous me dites, Benoît, je voudrais avoir une analyse sur Apple, sur Microsoft, sur le pétrole moi je vous fais une analyse fondamentale et surtout technique en vous disant bah voilà un niveau intéressant à mon avis pour entrer à l'achat ce serait cette zone là pour entrer à la vente ce serait cette zone là parce que ta, ta ta ta ta. voilà la chose qui est extrêmement importante je mets des limites un c'est pas un conseil en investissement très clair Deux, je ne veux absolument pas savoir si vous êtes entré sur cette valeur si vous êtes à l'achat si vous êtes à la vente si vous l'avez en portefeuille ou pas parce que ça pourrait me coller un biais. Troisième chose, je peux refuser cette valeur si moi-même je suis positionné sur cette valeur, parce que ça va m'induire un biais et éthiquement je trouve pas ça correct. Donc si moi je suis positionné sur la, sur l'action Apple et que à la fin du mois vous me dites Benoît j'aimerais une analyse sur l'action Apple, je refuserai, je te dirai écoute je suis positionné dessus, je peux pas euh, selon mon éthique, je peux pas. Est-ce que tu as une autre valeur qui, qui t'intéresse? d'accord donc en plus de tout ce qui est l'aspect formation vous avez good morning trading premium qui je pense euh, en intéressera plus d'un vous avez une analyse mensuelle alors même si vous n'avez pas de si vous comptez pas l'acheter c'est pour ça que, que je l'intègre dans la formation vous pouvez vous entraîner vous à faire une analyse technique sur une valeur x et puis me demander moi ce que j'en pense sur une valeur x et après vous comparez et vous voyez euh, automatiquement s'il y a peut-être des voies d'amélioration, si on voit à peu près la, la, la même chose, ça vous donne un, un autre regard, euh, voilà. Et si vous l'avez en portefeuille, ça vous donne un regard aussi neutre, dépassionné sur sur la chose. Sur les six mois, il y aura en plus, euh, j'allais dire en bonus. Alors c'est très, euh, c'est des masterclass premium. C'est des choses, c'est un peu prétentieux, mais c'est des, des formations à elle à toute seule en supplémentaire euh, qui seront vendues 250 euros pour les gens qui ne sont pas euh, membres de l'école. Donc là entre guillemets vous économisez déjà 1500 euros. Je vous donne un exemple de de masterclass premium alors c'est quoi une masterclass premium grosso modo ça me demande de, une semaine pour la faire de recherche ça me demande de l'argent aussi parce que je peux je peux payer des spécialistes pour avoir les réponses par exemple, un exemple de masterclass enfin de enfin de deux cycles de formation c'est vous voulez vous installer comme trader en compte propre comment je fais en france quels sont les statuts les statuts les statuts idéaux donc là je passe voilà, par un cabinet de, de consulting par mon, mon expert comptable par un avocat j'ai réuni les informations je préciserai bien que je ne suis pas avocat expert comptable etc etc je vous donnerai toutes les infos ça durera au moins trois heures donc c'est des petites formations à elle, à elle toute seule ce sera vendu 250 euros euh, à l'extérieur euh, pourquoi pourquoi parce que bon, si vous prenez cette deux, cette formation enfin cette cette masterclass, par exemple celle que je viens de vous décrire ça va vous éviter entre 500 et 2000 euros euh, de frais pour, pour pour aller voir du monde et avoir euh, des réponses euh, que je pourrais vous, vous fournir donc ce sont des sujets qui, qui seront extrêmement pointus, extrêmement euh, euh, fouillés. ça c'est l'armature euh, je suis quelqu'un qui m'adapte tout l'intérêt de l'enseignement, c'est s'adapter en permanence. Donc, euh, si je, si vous, si je vois qu'il y a plusieurs, euh, plus, plusieurs apprenants qui me demandent de, des choses que je n'ai pas prévues dans mes formations, je le noterai. Il y aura un petit tableau, un post-it où je dis, ok. Je dis, ok. Euh, J'avais pas prévu de faire un cours spécifique sur le thérum par exemple. Pas de souci. Laissez-moi 15 jours et je vous fais une formation en plus. Je répète c'est à moi de m'adapter à vous et non le contraire. Ça, c'est très clair. C'est pour ça que j'ouvre euh, si vous prenez l'école, la, la, euh, si vous prenez la formation online que je viens de, de vous décrire, qui commence de janvier à, début janvier, qui finit euh, début, euh, début début juillet, 26 semaines. Euh, si vous prenez euh, avant, j'ouvre en version bêta l'école du 18 octobre au euh, début janvier pendant six semaines. Alors attention, je précise bien que ce soit très clair, il n'y a pas de cours. C'est une version bêta pour moi, pour m'entraîner, pour que techniquement ce soit impeccable. Donc dans cette version bêta pendant 6 semaines, je vais faire les Good Morning Premium. Mais le premier Good Morning Premium, il va pas marcher. Le deuxième, le son va être décalé. Le troisième, il y aura un problème de flux. Et puis au quatrième Good Morning Premium, bah ça va rouler donc si vous vous inscrivez pour la phase pour la bêta vous avez et je ferme, je ferme je ferme au 18 au 17 octobre précisément la possibilité de participer à la phase bêta mais vous aurez les good morning trading sans aucun problème en version premium plus un petit, un petit entraînement où je, je balancerai des vidéos qui ne sont pas dans la formation inédite pour voir le, le jeu des questions, des réponses par email, si ça fonctionne bien, rajouter les vidéos ensuite. Voilà, je veux en fait que on arrive le 2 janvier, que tout soit parfaitement maîtrisé, calé. C'est mon côté perfectionniste. Euh, voilà, donc si vous me faites l'honneur de choisir la formation et de vouloir participer à la version bêta, euh, on va essayer des plattes ensemble, mais en même temps, je vais avoir six semaines d'échange en plus avec vous qui me permettra d'améliorer la formation c'est pour ça que je l'arrête début janvier euh, début début décembre la version bêta parce que il y aura peut-être des supers idées auxquelles je, je n'aurais pas pensé et donc j'aurais euh, j'aurais euh, tout le mois de 2 décembre pour ajouter du contenu re refaire refaire des vidéos refaire une branche à l'arbre et donc essayer d'avoir la meilleure formation possible celle qui peut euh, vous aider euh, le plus possible voilà formation online. le prix Eh oui on parle du prix quand même 3000 euros pour euh, les six mois pour 26 semaines d'enseignement de good morning premium euh, pour 6 six, euh, six webinaires premium six analyses techniques euh, par un mensuel euh, particulière euh, et tout le contenu et euh, ma disponibilité et euh, toute mon expérience dans le dans la formation et toute ma passion et expérience dans le dans dans le trading pour vous à ces 3000 euros alors j'habite en andorre je viens en andorre, à ma société est en andorre donc euh, c'est 3000 euros hors taxes si vous êtes une entreprise parce que euh, une entreprise andoran qui facture à une entreprise euh, euh, étrangère c'est euh, hors taxe si vous êtes un particulier alors attention trois secondes de euh, d'attention si vous êtes un particulier andoran c'est 3000 euros plus 4,5 de tva si vous êtes une entreprise andoran ce sera aussi 4,5 de tva pour andorre je pense pas que je vais avoir grand monde hein, on est que 70 mille euh, je passe euh, pour le reste du monde en tant que particulier sauf membre de l'union européenne pour le reste du monde c'est hors taxe vous êtes au Canada, au Maroc, euh, au bah, le reste du monde sauf l'Union Européenne. Euh, je vais en trouver un autre pays, là, je suis fatigué. Japon, Australie, etc., etc. Singapour, Zimbabwe, au Brésil, euh, Groenland. Ça, ça m'arrête, en d'avoir un, un gars au Groenland, pourquoi pas. Peu de chance, encore pire dehors à mon avis. Euh, c'est hors taxe. Enfin, c'est vous payez 3000 points terminés. Si vous êtes membre de l'Union Européenne, depuis le 1er juillet, une loi s'applique. Et là, attention, je vous demande votre concentration si vous êtes français particulier vous aurez 20% de tva en plus cette tva c'est pas pour moi je veux la facture donc c'est 3000 plus 600 euros 3000 euros c'est pour moi les 600 euros je les rends à l'union européenne si vous êtes un européen en, euh, en espagne la tva en espagne est de 21% c'est à dire que pour tous les pays de l'union européenne vous aurez votre tva locale que je récupère et qu'ensuite je redonne si vous êtes une entreprise dans l'union européenne il n'y a pas de tva c'est directement il euh, n'y bah, a pas de tva tout, tout, tout simplement voilà pour le prix l'explication de la tva pour vous inscrire vous aurez toutes les explications tout ça sur le site web que je vais lancer lundi donc euh, dans cette vidéo vous aurez le lien vers le site web c'est encore en, c'est encore en chantier mais je vais laisser tomber mon goût du perfectionnisme. Le lundi, le site web sera en ligne. Alors je vous préviens, il n'est pas très beau. J'en suis pas du tout satisfait. J'avais pris un prestataire pour gagner du temps qui m'a planté. Donc du coup, c'est moi qui m'y mets au dernier moment. Je suis doué pour le SEO, mais je suis pas doué du tout. Je suis pas un graphiste, je suis pas un designer. Donc voilà, le site ressemble à rien, mais vous pourrez vous inscrire. Et euh, je suis en train de rechercher un nouveau designer UX et tout. Le site sera nickel euh, d'ici un mois ou deux, il sera super. Je pourrais en être fier. Là, j'en ai honte. Euh, c'est très clair, mais c'est moi qui l'ai fait. Donc euh, voilà. Formation online. Deux. deux je dis qu'il y avait trois possibilités. Là, alors je vais vous faire la, la, la possibilité. Je vous l'explique rapidement parce qu'elle est déjà complète. J'ai évoqué dans deux petites vidéos YouTube que j'allais faire ma formation. Des gens m'ont écrit, je leur, ai, je leur ai expliqué un petit peu ce que c'était. Voilà. Ils, ont, ils, ont, ils ont foncé sur la formation online de 26 semaines plus 26 heures de coaching individuel où pour chaque personne, on se donne un rendez-vous sur, sur Skype et tout d'une heure et on fait un travail personnel sur la personne. Euh, j'ai limité ça à 12 personnes parce que ça me fait 12 heures en théorie par semaine. Euh, ça m'en fera plutôt 15 ou 16 heures. Donc j'ai limité ça à 12 heures et les 12 ont été choisis. J'ai euh, fait des entretiens avec les premières personnes qui, qui m'ont écrit, qui voulaient absolument ça. J'ai passé une heure, une heure, une heure et demie, deux heures, parfois euh, trois heures même. Il y en a un en a qui était aussi bavard que moi euh, sur Skype avec eux. Ce que vous peut-être un peu fatigué, mais voilà le, le week-end dernier euh, j'ai fait euh, j'ai fait 20, 26 heures de skype euh, juste juste juste sur le week-end et euh, les gens ont été euh, sélectionnés certains ont été refusés bien entendu euh, parce que, pourquoi ils ont été refusés Parce que ça s'adaptait pas à eux, parce qu'ils n'avaient pas encore le niveau. C'était, c'est vraiment pour des gens qui sont déjà en mode, euh, en mode euh, trader pro, euh, ou qui vont basculer, euh, voilà, parce qu'ils ont déjà le capital, ils ont envie, ils ont, ils ont, ils ont toute la, la structure. Et pour moi, c'était super sympa d'avoir des personnes extrêmement différentes d'un ancien, euh, d'un ancien président d'un, d'un, d'un grand groupe côté en bourse. Euh, à un Finlandais euh, complètement euh, incroyable, euh, à d'autres personnes, des, des chefs d'entreprise dynamiques qui ont été à la Silicon Valley, etc. Euh, voilà. Mais c'est limité, c'est limité à 12 personnes parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup, beaucoup d'implications et que je ne peux pas le faire pour. Euh, pour tout le monde si ça vous intéresse euh, c'est déjà quasiment réservé pour euh, la session euh, 2023 voilà donc ça c'est vraiment du très particulier et euh, ça coûtait 6 6600 euros euh, hors taxe la troisième chose que je vais faire euh, c'est au mois de juillet et au mois d'août vous aurez la possibilité euh, de faire une semaine euh, une semaine en andorre où du lundi au vendredi, il euh, y a la formation. Donc, on commencera à 9h, on finira vers 18h. Avec après-midi euh, trading live sur les marchés euh, américains, théorie, coaching, etc. Euh, et après-midi euh, trading live. Euh, si se passe quelque chose, bien entendu, euh, c'est des groupes de six personnes maximum vraiment pour avoir un enseignement individualisé. Euh, c'est pas pour le niveau débutant hein. voilà donc il ya déjà des personnes qui m'ont contacté par rapport euh, par rapport à ça euh, je leur ai dit non parce qu'il y a pas ils avaient pas le niveau faut au moins avoir fait la formation euh, euh, online bien à maîtriser voilà c'est une sorte euh, euh, c'est une sorte de, de bootcamp euh, hyper euh, hyper euh, hyper intensif euh, du lundi au vendredi un petit peu le mode le mode commando euh, le vendredi soir on, on fait on fêtera ça et euh, le samedi je vous fais visiter andorre si vous voulez euh, on ira au spa là juste à côté on se détendra et puis ça permet de passer vraiment une bonne semaine avec un petit groupe de traders expérimentés donc ça s'adresse pas à tout le monde et là comme pour le coaching le coaching des 12 que, que j'ai pris je les appelle les 12 voilà maintenant euh, il faudra qu'on passe au moins une heure une heure sur skype pour, pour que je puisse évaluer votre niveau et voir tout simplement si ça peut vous être si ça peut vous être utile la formation coûte 4000 euros pour pour la semaine 3000 euros si vous avez fait fait la, la formation online voilà c'est un petit un petit remerciement aussi pour pour les gens qui ont qui auront fait la formation online qui m'ont fait confiance ça coûtera 3000 euros la semaine et pour ceux qui n'ont pas fait la formation online ça coûtera 4000 euros pour les gens qui ont fait la formation online bon je les connaîtrai au bout de six mois il n'y a, a aucun souci pour les gens qui voudraient éventuellement faire faire faire cette formation euh, on passe par Skype de manière absolument euh, obligatoire et ne m'en voulez pas si je vous refuse hein, j'ai euh, voilà, j'ai refusé, euh, refusé euh, par exemple, pour, pour la formation VIP, euh, j'ai refusé 60%, 70% des personnes pour juste en prendre. Euh, c'est pas qu'ils euh, ne méritaient pas ou des choses comme ça, c'est que voilà, j'estime qu en tant qu'enseignant que ça leur était pas profitable euh, du tout qu'ils allaient dépenser leur argent euh, pour rien donc c'est la même chose pour le pour la formation en andorre euh, d'une semaine euh, je veux vraiment être sûr que ça puisse vous apporter quelque chose et que vous ne dépensiez pas votre argent pour rien le but du jeu vraiment c'est que vous arriviez niveau 1 que vous épanouissiez et que vous sortiez avec un niveau 4 en vous disant putain c'est super j'ai appris euh, énormément de choses et je me suis euh, ben, je me suis éclaté parce que ouais, la vie c'est ça et, euh, et le trading c'est gagner de l'argent c'est vrai mais il y, a, il y a toute une philosophie de vie j'allais dire même un écosystème de vie qui est lié euh, à ce à ce trading là voilà je sais pas depuis combien de temps je parle parce que je suis un peu euh... Je vous ai épargné les méthodes pédagogiques et tout ça. Je garde ça pour moi. Attendez, je regarde rapidement. Ça fait 50 minutes déjà. Euh, bah merci. Je vais quand même vous rajouter deux trois petites petites infos. Euh, vous pouvez m'écrire euh, si vous avez le moindre doute. Euh, je veux que des gens déjà motivés, archi motivés. Je veux pas de visiteurs du dimanche. Euh, voilà, je crée mon école j'ai la possibilité la chance de choisir mes élèves ah, Imaginez, c'est le rêve de tout prof ce hein. ah, c'est pas parce que euh, oui la formation online ça s'adresse à des niveaux débutants archi débutants au niveau confirmé voilà et si vous êtes si vous êtes déjà un super trader que vous gagnez bien votre vie bah vous n'avez pas besoin de passer par ma formation sauf sauf sauf j'en ai un qui m'a contacté Bon c'est un vrai trader pro dans le sens euh, il n'est enfin, pas indépendant mais il travaille pour euh, dans, dans le domaine euh, bancaire on va dire et euh, il prend la formation la formation online alors pas pour le côté bourse trading euh, un super niveau mais pour le niveau géopolitique économique compréhension compréhension du monde puis peut-être un petit peu entrepreneuriat parce qu'à mon avis il a quand même l'idée de se barrer un jour de son de ses chaînes de de, de, de salariés donc voilà j'essaye vraiment de mettre euh, bah, tout ce que j'ai tout ce que je suis avec mes qualités mes défauts je peux vous vous garantir que je vais m'impliquer à fond. C'est un projet de deux ans, c'est des milliers d'heures hein, derrière hein, quand même. C'est pas, c'est pas, je me suis levé un matin, ils ont, tiens, euh, je vais faire une formation de trading, machin, milieu. Hein. J'y joue. Euh... Bah, le plaisir d'être enseignant, quoi. Très honnêtement, ça aurait pas été le bordel dans l'éducation nationale. Il n'y aurait pas eu de l'administratif, des dossiers à remplir, euh, imposer. Euh imposer des euh, prof d'histoire hein, euh, imposer des supprimer des parties de programmes qui sont essentielles parce que c'est la mode de bidule qu'il faut pas dire ça ça j'en pouvais plus voilà et puis passer six mois à remplir un dossier pour euh, emmener euh, des gamins euh, de lycée pour aller voir un château euh, fort qui, a, qui est à 200 mètres à pied quoi voilà donc euh, tout ça j'ai envoyé balader j'ai pris les gamins je leur dis allez c'est bon vous prenez vos bras à vos jambes vont aller voir le châteaufort quoi voilà et au retour bien sûr je me suis fait engueuler pour rire comme c'est pas possible donc euh, voilà j'ai la chance de pouvoir choisir mes élèves je vais essayer de vous donner le mieux que je peux la... voilà je serai là je serai là pour vous je serai votre seul interlocuteur euh, la formation va s'améliorer euh, grâce à vous c'est pour ça que si vous êtes bêta testeur c'est chouette euh, mais j'insiste bien du 18 octobre jusqu'au il euh, faut vous inscrire avant hein, euh, pour faire partie du bêta test du 18 octobre jusqu'à début décembre il y aura pas de cours hein, ce sera vrai il y aura les good morning trading mais c'est vraiment pour moi euh, pour, simplement pour tester si vous êtes 20 ou 30 à regarder le good morning trading premium bah, il faut que je sache comment gérer un multi flux que quand j'ai coupé youtube il faut que vous il faut que ça continue sur l'école le débit est ce que je peux diffuser en 4K, est ce que je prends un serveur est ce que je reprends un serveur en front voilà donc euh, voilà, c'est mon côté euh, euh, obsessionnel perfectionniste je veux que ce soit absolument nickel et je serais ravi que vous soyez euh, bah, des bêta testeurs et puis on pourra communiquer en plus et ce sera l'opportunité pour vous euh, aussi euh, d'influencer légèrement euh, voire même beaucoup sur certains secteurs de la formation, je suis friand de ce que je n'aurais pas pu penser pour vraiment l'améliorer, et que ce soit pour vous, ouais, c'est ça, le, un épanouissement, un épanouissement. Et je pense que si vous aimez les good morning trading, si vous aimez les, j'en ai fait quelques uns l'année dernière, puis j'ai arrêté parce que j'ai eu mon covid long et c'était quasiment plus possible pour moi de parler sans m'étouffer. Euh, les quelques minutes pour comprendre bon ben bah voilà c'est toute cette philosophie là de compréhension du monde et plein de bonnes choses voilà juste avant bah écoutez euh, alors attendez je cherche voilà juste avant hop euh, ah bah je l'avais pas mis c'était la présentation de l'école voyez bon c'était la présentation euh, de l'école ce que je voulais vous dire c'est qu'on peut se retrouver euh, ce matin j'ai fait euh, bah, un peu près un petit peu dans l'ordre d'idée l'équivalent d'un good morning premium d'une heure euh, ce matin euh, là c'est c'est la présentation de la de l'école et on se retrouve Alors, ça a rien à voir avec le trading rien du tout euh, on se retrouve j'espère à 10 h J'espère vous passionner sur les valeurs de la chevalerie au Moyen-Âge. Ça va être. Bon, moi, déjà, je me marre d'avance. Après, à vous de voir. Et si vous êtes super sympa, super sympa, parce que je vais en entendre plein la gueule du fait que, que, que j'ouvre mon école. Déjà, mon livre n'était pas sorti. Mon livre n'était pas sorti. Il n'était pas imprimé. Que je me faisais déjà défoncer parce que j'avais dit que j'allais écrire un livre sur le trading. Donc, j'imagine que l'école c'est la même chose. En tout cas, j'ai eu la délicatesse d'ouvrir mon école, euh, d'en parler après que tout le monde, que toutes les grandes écoles de trading fran françaises aient recruté. Je ne sais pas si cette délicatesse sera appréciée. Euh, voilà, chacun a ses qualités. Chacun a ses grandes qualités. J'ai fait les formations du trading francophone. Bon, à part deux trois arnaques absolues euh, où le gars il n'a pas tradé euh, plus de trois mois et il vend euh, 250 euros une vidéo d'une demi-heure. Euh, bon, voilà. Il euh, y a du contenu, il y a de la qualité. On dans aucune forme de rivalité. Je vous propose mon service à moi. Vous aimez, vous aimez pas. Vous prenez, vous prenez pas ça change rien à ma vie mais euh, voilà je veux pas que vous pensiez que je dise que je suis le seul l'unique machin module non absolument pas il y a des formations de grande qualité qui vous euh, parleront peut-être beaucoup plus et je peux vous en parler parce que j'ai euh, fait ces formations là donc euh, bah, j'ai vu que il a quand même beaucoup de gens euh, qui sont euh, compétents pour vous apprendre des choses et heureusement il n'y a pas que moi mais voilà j'ai l'honneur maintenant et avec humilité de vous proposer euh, mes services mon énergie ma passion et euh, je peux juste vous garantir vous serez pas milliardaire grâce à mes formations non je pense pas non plus avec les formations des autres euh, c'est impossible hein, faut, faut arrêter avec ce type de discours euh, complètement hallucinant mais ce que je peux vous garantir c'est que je vais donner le meilleur de moi même et je peux pas faire plus mais c'est déjà euh, c'est déjà ça voilà sur ce, portez-vous bien et si vous êtes super sympa, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre plein de petits pouces et à tweeter, retweeter, facebooker à plein de gens pour dire Benoît, il ouvre son école, c'est bien, c'est mal, peu importe. Peu importe du moment que vous en parliez et ce sont les ce sont les utilisateurs comme pour mon livre qui jugeront de la qualité. Voilà, je fais de mon mieux et c'est déjà c'est déjà pas mal c'est une belle une belle conduite de vie je vous embrasse portez vous bien n'oubliez pas j'attends pas mal de monde 10 h dimanche les chevaliers et comme ça toutes les semaines on aura dimanche un thème un petit peu que vous n'attendiez pas mais si je peux vous développer votre curiosité c'est j'en demande pas plus sur ce portez vous bien ciao bon appétit et puis peut-être à l'école alors oui oui oui lundi il y aura le site web dégueulasse pour vous inscrire euh, voilà je suis vraiment pas doué euh, pour l'esthétisme des sites web ça au moins vous en, vous en aurez la preuve portez vous bien merci pour votre attention et comme c'est quand même un jour exceptionnel bon j'ai peut-être pas l'air mais je suis euh... Ouais, je suis assez ému quand même parce que c'est assez le projet d'une vie, hein. enseigner, enseignant, euh, toujours adorer ça, lancer son école selon ses critères pédagogiques à soi propre. Ouais, c'est euh, voilà, c'est peut-être le troisième grand événement euh, dans ma vie. Alors pour ça, on va en faire sept. Et de 7. Ils sont un peu ratés parce que je suis ému. <rire> bon, allez, je vous laisse. Je ne vais pas sortir ma larme quand même. Portez-vous bien. Gros bisous.